euh, des convictions que je défends et pas forcément pour faire de l'argent même si j'aime bien mon travail et que je le fais pas uniquement, heureusement d'ailleurs, pour l'argent mais c'est un réceptacle beaucoup plus direct, bugle que euh, travailler sur un site internet, euh, etc. Voilà. Voilà. C'est une autre manière d'exploiter de, mes capacités. Le sentiment que j'ai c'est que c'est la meilleure manière pour moi, vu que je suis graphiste, de faire ma part.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 et ça marche bien aussi parce qu'on est riche de tout ça. Quoi. On est riche de différentes luttes, de diversité, même dans, dans le combat et dans l'activisme en général. J'aime mieux le côté gazette parce qu'il y a, y a quelque chose d'engagé dans la gazette. Ça reste, ça reste un journal. Le terme de base, c'est Gazette, Activiste, Autogérée, Toulousaine. Et chaque mot est important. Gazette, parce que c'est un journal. Activiste, parce que ça donne un peu la ligne. Et on n'a pas choisi militante, on a choisi activiste, parce que c'est important que ce qui est raconté dans le bug soit lié à une action. C'est pour ça qu'on aime bien activisme. Euh, autogéré, je l'ai expliqué, parce que chacun doit s'emparer de, de ce format et le diffuser, le reproduire, le diffuser lui-même. Et euh, Toulousaine, parce que c'est dans la région Toulousaine. On, même si des fois on va parler un peu de ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes, ou euh, de copains, euh, qui, euh, qui de, de choses qui se passent à Lyon des fois de temps en temps, mais c'est surtout dans la région Toulousaine, la large région Toulousaine. On peut parler de choses qui se passent en Ariège, euh, dans le Lot. Euh. Dedans on trouve un agenda, euh, des dépêches et des articles de fond, et ça sort tous les mois. Ce qu'on fait, c'est qu'on donne la maquette, et après les gens... Euh, se débrouillent avec. Ils en impriment une dizaine, une vingtaine, en fonction de leurs besoins. Mais on n'est pas en train d'en imprimer 500 ou 1000 d'un coup. Euh, et après, on va s'occuper de la diffusion et tout ça. C'est chacun de son côté qui, qui, qui s'occupe de ça. Pouvoir la photocopier et la diffuser lui-même. Au début, on voulait quand même jouer le jeu, euh, d'en sortir un certain nombre. Je me souviens, le numéro 0, on l'a sorti à 500 exemplaires. On s'est retrouvé avec 500 exemplaires. Donc, déjà, ça nous a coûté euh, un petit peu de sous, même si, euh, si c'était pas cher parce que c'était une imprimerie, une, imprimerie, une imprimerie associative. Mais bon, déjà, il y a le frein économique, forcément. Et après, on s'est retrouvé euh, face à un frein logistique. On s'est dit, mais euh, 500, il faut les diffuser, il faut expliquer à chaque fois. On ne un... peut pas en donner un comme ça sans expliquer ce que c'est. Ce n'est pas, euh, pas 20 minutes. Bon, on va pas se mettre à la fin des métros. Prenez bug, prenez bug. Euh... Du coup, il y a eu deux freins, c'est le frein économique et le frein logistique. Et ça, en fait, on essaye de le régler avec l'autogestion. Après, le dernier frein, bah, c'est l'autogestion. <rire> c'est pas forcément évident pour tout le monde que euh, Bugle, c'est à eux aussi. Et ça fait partie de leur lutte aussi, puisque finalement, ça leur permet d'éviter d'avoir une commission comme dans leur assaut ou dans leur collectif. Enfin si, mais pas pour publier quelque chose... Voilà, donc des fois c'est un peu dur, c'est un frein un peu à, par rapport à l'autogestion pour que les gens s'impliquent et de manière systématique dedans. Ne pas se compliquer les choses, faire les choses les plus simples possibles avec le minimum de moyens possible, quelque chose de, de léger et pas chercher à tout de suite faire quelque chose d'énorme surtout pas se résigner et être dans l'action